Et donc euh, Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui à ce cours qui fait normalement partie du module communication avec application à service. qu'on a ouvert exceptionnellement aujourd'hui euh, suite à l'intérêt de ce sujet et à l'importance de notre invité aujourd'hui. C'est Pascal Tubert de Cisco, qui est quelqu'un qui depuis plusieurs années est très actif dans standardisation des protocoles de Internet et à l'IETL. Et notamment, c'est un des auteurs principaux du protocole de routage Ripple va euh, jouer un rôle dans l'Internet des objets et dans des objets. Donc euh, Voilà. Merci Alex. Donc je vais vous parler de Ripple, le nouveau protocole de, de routage qui a été défini à l'IETF il y a deux ans et euh, probablement m'éloigner un petit peu et tourner autour pour vous donner un contexte de ce qui se passe dans l'Internet des objets et dans l'Internet en général profite un peu de, de votre invitation pour, euh, pour témoigner d'une carrière euh, autour de, de l'Internet et peut-être vous donner envie en espérant que vous vous tourniez aussi vers ce genre de, de travaux. Donc euh, Ripple, Ripple c'est le quatrième protocole de routage qui a été défini par l'IETF. L'IETF, c'est l'Internet euh, Engineering Task Force, c'est un groupe de standardisation qui définit le gros des protocoles que vous connaissez sur l'Internet, donc bien sûr IP, IPv4, mais euh, aussi toutes sortes de, de, de suites comme par exemple SIP pour les, la voix sur IP, ou euh, DHCP que vous connaissez quand vous, vous obtenez une adresse, etc., etc. Il y a des tonnes de protocoles, HTTP, COAP maintenant pour l'Internet des objets, tout ça c'est fait à l'IETF. Pour ceux qui n'ont que quelques minutes à passer avec nous, voilà le résumé de ce que vous allez entendre aujourd'hui ou ce que vous n'entendrez pas, puisque vous n'avez que quelques minutes à passer avec nous. Donc le, la question du jour, c'est comment euh, créer le nouvel Internet, celui qui devrait avoir euh, un, deux, trois ordres de magnitude plus d'objets de, de, connectés, des objets de toutes sortes, de toutes formes. Et la, la, la première chose dont on discutera, c'est que si on veut connecter ce, ces ordres de magnitude supérieurs d'objets à l'Internet, on ne peut pas s'appuyer sur les technologies classiques avec un, un gros Internet partagé où tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Donc il va falloir trouver des méthodes qui finalement permettent à certains de communiquer avec certains sans nécessairement fuir, ce qu'on appelle leak, fuir sur Internet, c'est-à-dire exposer toutes les adresses de tout le monde sur Internet. Parce que ça, on ne sait pas le faire avec des ordres de magnitude en plus. Et donc le, ce qu'on appelle la frange, la fringe, l'edge de l'edge de l'Internet, devra pouvoir en grande partie travailler de manière autonome et indépendante au-dessus, à côté de l'Internet classique tel qu'on le connaît. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on veut atteindre tous ces objets dont je vous parlerai, c'est qu'il faudra le faire par radio. Ça paraît évident maintenant qu'on a des iPhones et, et tous les petits gadgets qu'on connecte, mais le, le fil est extrêmement limité dans ce qu'il peut atteindre. Par exemple, une pièce tournante, un satellite, euh, des, des capteurs attachés à votre cœur pour mesurer le, le, je sais pas, le débit du sang... Tout ça, ça ne peut pas se, se, se mettre en filaire. Tout ce qu'on va installer, qu'on commence à installer dans les voitures, ça ne peut pas être filaire. Euh, autre aspect dont on va parler pas mal, c'est le, le besoin d'une nouvelle version d'IP dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler puisque connaissant Laurent, vous n'avez pas pu y échapper. C'est euh, la version 6 de, de l'Internet Protocol. Donc aujourd'hui, euh, on voit peu d'applications particulières IPv6, on se demande depuis 5 ou 10 ans, ou même 15, quelle est la killer app, quelle est la, la cause, la raison pour laquelle on va enfin passer à IPv6. Moi, ben, Je vous la donne, hein, la killer app d'IPv6, c'est l'internet des objets. C'est la première application grand public énorme qui nécessite à la fois l'espace d'adressage que IPv6 nous donne et qui en plus n'a pas d'équivalent en v4. Parce que tant qu'on essayait de faire du MeToo, c'est-à-dire euh, moi aussi, moi aussi, en V6, les gens disaient, mais ça marchait très bien en V4. Pour faire la même chose avec V6, je ne vois pas l'intérêt. En réalité, la, la course de V6 derrière V4 ne sert qu'à assurer qu'on pourra effectivement passer à V6. Mais le besoin de V6 se fait sentir quand on a une nouvelle, app, une nouvelle application dont tout le monde a besoin. Et ça, c'est l'Internet des objets. Et dernier, et c'est mes last but not least, mon euh, dernier point qui est vraiment le, le focus de la présentation aujourd'hui, c'est que pour arriver à cette densité, à cette scalabilité, à cette montée à l'échelle dont on a besoin pour l'Internet des Objets, on ne peut pas se permettre d'avoir, comme on le fait dans cette salle, une personne qui parle et tout le monde qui écoute. Parce que là, je suis en train de monopoliser tout l'espace de communication de la pièce. Si quelqu'un veut parler avec quelqu'un, déjà je vais tire dessus, mais euh, en plus, il ne pourra pas le faire parce que je parle trop fort. Donc, si on veut avoir plusieurs conversations dans cette pièce, comme des gens bien élevés dans un restaurant, il faut que tout le monde baisse le ton. On s'aperçoit que le, les humains, en général, ont tendance à monter le ton quand il y a beaucoup de gens qui parlent dans un même restaurant. Résultat, c'est le brouhaha, et personne n'arrive à parler avec personne. La bonne logique, c'est le contraire. Il faut baisser le ton, se rapprocher, parler tout bas. Et si je veux parler à quelqu'un ici qui est en train de dormir au fond de la salle, alors que quelqu'un d'autre là-bas veut parler à quelqu'un, il faut parler doucement et répéter au lieu de crier très fort et que personne n'entende personne. Et pour pouvoir parler doucement et répéter sur un chemin comme ça, pendant qu'un autre chemin comme ceci se passe, eh ben il faut router, il faut savoir par qui je passe pour atteindre une personne au fond de la salle. Et c'est là que Ripple, notre protocole de routage, va rentrer en ligne de compte. Donc Ripple, c'est le dernier morceau de cette équation qui permet de monter à l'échelle dans l'Internet des objets en réutilisant l'espace dans une zone contrainte comme cette salle de cours, on s'aperçoit, on pourrait même faire le test aujourd'hui. Hein. Euh... Oui, on fait le test, c'est marrant. Si tu veux bien, je vais te demander de choisir un nom dans ta tête, n'importe un mot, n'importe lequel, et de le crier très fort pour que quelqu'un au fond l'entende. Et Laurent, si tu veux bien faire pareil, et quand je donnerai le top, un, un mot compliqué avec plein de syllabes. Hein. Si tu veux bien aussi crier ton nom compliqué et que quelqu'un au fond l'entende. Et Quand je donne le top, go, vous criez votre mot. Et j'espère que personne ne comprendra rien, mais <rire> Il faudrait que j'en mette trois ou quatre à la fois. Si tu veux bien, Alex, tu fais pareil. Donc, on va, on va choisir des victimes. Laurent, si tu veux bien donner à, à vous là-bas au fond, comment vous vous appelez Oui, vous Laurent va vous crier un mot assez compliqué quand je lui donnerai le top. Il faudra que vous essayiez de le comprendre. Pendant ce temps-là, si vous voulez bien, vous crierez un mot assez compliqué, genre anticonstitutionnellement, à, à, à, monsieur, à monsieur au fond là-bas. Et je vais demander à Alex de faire pareil avec, avec vous, par exemple. D'accord Attention. 1, 2, à 3. 3. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose Moi, j'ai compris alors, mais on voit, on voit le prof émérite qui arrive à parler alors que tous les élèves sont en train de faire autre chose. Mais bon, vous voyez à peu près le topo. Maintenant, on va faire la même expérience. Mais alors, donc, je, je répète hein, Laurent, tu dois t'adresser à, à la dame au fond. Toi, tu dois t'adresser à quelqu'un au fond. Et Alex, d'accord Maintenant, on va faire, on va, on, va, on va dire le mot doucement et le répéter. Chaque, vous voyez à peu près de la direction que ça prend. Donc, vous, vous parlerez chacun à quelqu'un qui est dans la bonne direction et on va voir si le mot euh, arrive à passer finalement. On recommence D'accord Chacun va parler à son voisin de proche en proche et assez doucement. Un. Il faut, faut que vous vous intéressiez. Deux. Non, mais il faudra répéter. J'ai le temps, hein. vous pouvez mettre le. Un. Deux et trois, c'est parti. Et il faut que tu routes, hein. C'est le, le même, si vous voulez, on s'en fout. Il faut, il faut que le mot arrive au bout. Allez, terminé. Alors, est-ce que les mots sont arrivés euh, Quels mots vous avez eu Ontologie. Euh, quel mot vous avez eu Automatiquement. Automatiquement. Et il y en avait un troisième Hiérarchie. Hiérarchie. Donc c'est passé. Hein? Alors ce qu'on voit, ce, ce, ce qu'on a vu, c'est qu'on a augmenté la latence, hein, parce qu'il a fallu répéter. Euh, on sent bien qu'à chaque fois, il y avait un espèce d'acknowledgement qui a eu euh, en fait et place. Mais le mot a fini par arriver. Dans le même espace. On est resté dans la même pièce. Et donc là, on voit, on voit typiquement l'intérêt du routage. Il a fallu choisir un next stop, qui a choisi un next stop. On voit l'intérêt du routage pour ce qu'on appelle le special reuse, donc la réutilisation de l'espace <coughs> entre plusieurs flots de communication. Donc on sent bien que Ripple, dans cette histoire, c'est quand même pas innocent, ça a un vrai rôle à jouer. Donc j'ai séparé le, le, la présentation en deux. Ça, c'est la première partie qui sera relativement courte par rapport à la deuxième partie. Ça ne parlera pas de, de Ripple vraiment. Ça va vous donner un peu de contexte autour de tout ça. Tu as déjà fait le cours sur 15.4 Tout ce qu'il a... D'accord. Donc je, je, vais, je vais passer rapidement sur 15.4. Euh, et la seconde partie, c'est vraiment ce qui va toucher à Ripple. Donc c'est ça, ça va faire, euh, on va dire, les deux tiers de la présentation. Donc on va parler de, de, de pourquoi, comment on, à, on passe sur IP comment est-ce qu'on fait quelques concepts de base du routage IP pour expliquer pourquoi, dans le cadre de Ripple, on a fait certains choix. Parce qu'il y a plein de choix techniques, hein. les, les, les algorithmes sont connus, le, Ripple c'est un distance vecteur, ça fait 20 ans que ça existe ou 30. Euh, mais il y a certains choix qui sont faits, dans le cadre peut-être d'une vision d'hélicoptère, de, de ce que c'est le, le routage, on va comprendre pourquoi on, on a choisi le distance vecteur, pourquoi on a calculé les métriques comme ça, pourquoi on a séparé des objectifs fonction d'une partie générique. Tous ces choix techniques qui ont été faits dans le cadre de Ripple, on va un peu comprendre pourquoi on les a faits. Euh, on va aussi étudier euh, la, les problématiques particulières du routage sur radio, parce que le, on a dit tout à l'heure que la radio était vraiment le, le médium de choix pour l'Internet des objets. Alors, ça peut être aussi le, le PLC, ça peut être aussi euh, du fil, mais de manière générale, la radio c'est vraiment le truc le plus extensif. Quel problème nouveau la radio pose pour faire du routage et puis on va rentrer donc dans les choix qui ont été faits pour Ripple. Qu'est-ce qu'on a fait qu -ce qu Comment ça fonctionne Et qu'est-ce que ça donne sur un réseau euh, que j'ai dessiné avec mes petites mains Donc euh, on, on verra un peu comment Ripple s'établit sur ce réseau-là. Alors euh, voilà, ça c'est la slide qui m'a pris le plus de temps à faire pour cette présentation. Ce que j'ai essayé de représenter, c'est que euh, l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, et on reviendra, est un... C'est une structure qui est comme un beau tapis persan, qui est extrêmement ordonnée, chaque chose est à sa place, les, les séparations entre, entre zones sont extrêmement définies, il y a énormément de travail d'ingénierie qui est fait pour mettre en place ce qu'on appelle un autonome système qui est l'unité de base, ensuite interagir entre les autonomos-systèmes, échanger des routes pour permettre d'aller d'un bout à l'autre de l'Internet. Et au, dans le modèle initial de l'Internet, on avait ce qu'on appelle donc, les routeurs, qui font le routage, L'Edge qui sépare les routeurs et les hosts, et les hosts qui étaient en gros des PC des serveurs. Donc l'Edge c'était ce lien qui pouvait être un modem entre chez vous et puis euh, votre euh, fournisseur de services, ou bien un Ethernet dans une entreprise entre un PC et puis un routeur. Bonjour. Euh, donc c est, c est, cet Edge est en train de devenir quelque chose d'extrêmement gros et d'extrêmement compliqué, que, qu appelle, que certains d'entre nous appellent la frange, ou fringe. Euh, qui est en train de grossir, où il est en train de se passer énormément de choses. Donc, c'est cette partie-là de l'Internet dont on va parler aujourd'hui. Pas le corps, pas tout ce qui se passe à l'intérieur, parce que ça, ce n'est pas appelé à changer. C'est assez énorme, ça a été euh, ingénieré par, euh, avec trop d'efforts et c'est en place. Ça ne risque pas de changer, ça pourra évoluer, mais pas beaucoup. Donc, tout se passera en fait ici, à la bordure, à la frange. Au lieu d'avoir juste euh, rien, en fait un, un lien entre un PC et un serveur, on va trouver... Tout ce qu'on vient de faire dans cette salle en répétant les, les, les mots anticonstitutionnellement. Euh, euh, et tout, tout va se passer ici. Voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle je me suis euh, fadé ce dessin d'une immense complexité. Donc là, j'ai repris ici le, le fameux dessin du, du tapis. Hein. L'internet, très bien dessiné. La frange, où tout se passe. Et... Euh, un exemple de ce que ça peut vouloir dire existe déjà dans le monde de V4 avec les, les, internet, enfin les, les intranets, les réseaux privés, RFC 1918 pour les intimes. Euh, c'est la notion qu'en fait vu de l'internet on ne voit qu'une seule adresse, c'est l'adresse publique de votre box à la maison ou, ou de votre réseau privé d'entreprise. Mais en fait à l'intérieur il se passe énormément de choses, c'est pas du tout un host, ça peut être un réseau privé de la taille de celui d'IBM qui est caché par une seule adresse IP ou quelques adresses IP qui sont les points de présence de, du réseau corporel d'IBM. Donc on sent bien qu'avec juste quelques adresses et sans liquer, sans fuir, aucune adresse, aucune topologie, rien de ce qui se passe à l'intérieur de la frange, on peut en fait faire un réseau extrêmement compliqué, qui peut bouger à l'intérieur où toutes sortes de choses peuvent se passer, mais l'internet classique, qui lui ne saurait pas monté à l'échelle, ne saurait pas absorber les mouvements dont on a besoin dans cette partie intranet, euh, lui n'est pas touché. Ce modèle, on est en train de l'étendre. Alors, on l'étend de trois façons. La première façon, c'est la plus déployée, la plus classique. C'est ce qu'on appelle le mesh under. On voit ça dans, les, dans des villes en Californie où il y a des points d'accès qui, qui sont attachés un peu partout, sur les buildings ou sur les, les, les lampes de, de trafic, euh, sur les feux rouges, traffic lights. Ouais. Il voilà. faudrait que je la fasse en français plus souvent, celle-là. Donc on, on voit ces espèces de boîtes avec des grandes antennes, en fait ils font, ils font un, un mesh Wi-Fi. En général on utilise le 11A sur, sur la bande 5G pour faire le, le, le backbone, enfin, pour relier les, les, les mesh access point entre eux, et on utilise du Wi-Fi classique sur la bande des 2 4 Go pour faire l'accès, donc pour permettre à des piétons qui circulent d'être connectés en Wi-Fi. Les piétons ils passent d'un mesh access point au mesh access point suivant, et c'est le réseau mesh Wi-Fi qui finalement assure la couverture, le canopy. Donc ça c'est le Mesh Under, c'est utilisé dans l'Internet des objets, on reviendra un petit peu dessus dans les réseaux industriels. ISA 100, Wireless Heart, WAPA, que je pas à prononcer. Donc c'est une technologie qui est effectivement déployée aujourd'hui. Vue d'IP, c'est un seul hop. Vue d'IP, c'est comme votre réseau Ethernet, c'est-à-dire qu'il y a un routeur au bout, il y a un host, et en fait toute la complexité pour aller du point A au point B est entièrement cachée par le niveau 2. De... donc par le Mesh Wi-Fi par exemple. Donc ça c'est disons le point de départ. Alors ça a plein d'inconvénients, déjà quand on doit aller d'un point A à un point B qui est assez éloigné sur internet, la partie niveau 2 qui fait son propre routage, elle peut passer, euh, elle peut aller complètement à gauche parce que ça l'intéresse au niveau 2, sans se rendre compte qu'au niveau 3 on va tout à fait à droite. Donc ça c'est le genre de problématique qu'on a quand on essaye de router à deux niveaux différents, c'est qu'on n'optimise pas du tout ce qu'on veut faire end-to-end. Euh, -end. Après il y a d'autres problématiques, mais euh, disons ça c'est le, le modèle le plus classique. Ripple et d'autres activités qui se passent aujourd'hui euh, sur Internet commencent à dire « Ok, euh, il est peut-être temps d'arrêter de, de faire des, des niveaux 2 spécifiques qui n'interagissent pas bien avec un autre niveau 2 ni avec un autre niveau 2. Imaginons à la maison, par exemple, j'ai un réseau 15-4 qui doit passer par du Wi-Fi puis passe du PLC. Bon, ça devient un petit peu compliqué mon affaire d'avoir trois routages qui ne se connaissent pas et du coup passer par gauche, droite, zigzag. » On va essayer de faire un seul, un seul réseau, et on va le faire donc au niveau abstrait, qui est le niveau 3. Et en fait, on va adresser la différence de technologie sous forme de métrique, sous forme de policy, sous forme de choix technique. Je préfère passer par le, par le wire que par le Wi-Fi, ou je préfère passer par le Wi-Fi que par le PLC, ou des choses comme ça. Mais malgré tout, on voit le réseau globalement au niveau 3, et on est capable de choisir des routes end-to-end -end en faisant des choix techniques. Je passe à droite, je passe à gauche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le route over Ripple est typiquement, pour l'Internet des objets, le protocole de routage et fait, qui fait donc du, du route over Le troisième aspect dont il est intéressant de parler, est un aspect qui est plutôt à venir, donc j'espère que certains d'entre vous se pencheront là-dessus, c'est la notion des overlays. C'est-à-dire que quand on, quand on utilise Internet aujourd'hui, on se dit toujours, bah finalement mon paquet il va aller en natif sur Internet et je peux aller de n'importe quel point A à n'importe quel point B. Ça, ça fait qu'en réception, on est ouvert à toutes les attaques. Ça fait que euh, je peux parler depuis ma machine personnelle à quelqu'un qui est euh, dans un réseau corporate. il faut, enfin, il faut ouvrir un NAT, mais on, on, on peut aller de n'importe quelle machine à n'importe quelle machine. Et ça, typiquement, ça pose un problème de scalabilité au niveau de l'Internet, puisqu'il faut que tout soit visible du corps qui rejoint finalement le point A avec le point B. Les overlays consistent à dire, ok, euh, je vais faire des, des tunnels, pour ceux qui ont vu les tunnels, mais je, je ne vais pas rendre visible ce que je fais depuis l'Internet. Je vais prendre un point d'accès là où je suis, ma, ma femme va prendre un point d'accès là où elle est, on va prendre deux IP adresses locales, mais on va faire un tunnel entre nous, et maintenant on va utiliser nos adresses personnelles, au-dessus de ce tunnel, et ça, l'Internet ne le verra pas. Et si on veut parler à 15, on va commencer à faire du routage au-dessus de cet overlay. Et ça, ça permet des modèles du genre, ben, j'ai un seul PC, mon PC de boulot, mais j'ai quatre virtuelles machines, une pour moi perso, une pour euh, moi et ma famille, une pour moi au boulot, qui est branchée sur le VPN, et une générique qui est branchée sur Internet, mais qu'à la limite je reflash tous les jours, comme ça, si je me suis pris un virus, le lendemain, c'est pas grave. Et chacune de ces virtuelles machines est en fait plugée sur un réseau virtuel, qui est un mèche comme celui-là. Il y en a une, c'est la vraie machine Internet, elle est pluggée sur Internet, mais toutes les autres ne voient que les friends and family, les, les gens qui participent au même centre d'intérêt que cette machine virtuelle sur laquelle j'ai un certain avatar. Et ça, c'est un modèle que vous allez voir apparaître sur vos téléphones, sur vos PC, sur tout ce que vous voulez. Avoir une seule machine physique, c'est déjà un fait du passé. Je ne sais pas qui d'entre vous a, a pas de VM sur, son, sur sa machine. Est-ce qu'il y en a qui n'ont encore pas de VM sur leur machine Bon, très bien. Bon, Est-ce qu'il y en a qui écoutent <rire> Voilà, donc le, le modèle, finalement, c'est que la machine physique, la machine principale, euh, n'existe quasiment plus. Vous avez un hyperviseur, vous avez plein de machines virtuelles, vous avez des avatars différents, vous en servez pour des choses différentes. Vous mettez vos photos perso sur votre VM perso, vous, vous mettez vos documents de boulot sur votre VM boulot. Et votre VM boulot est sur le VPN boulot, votre VM famille, elle est sur un overlay qui rejoint les membres de la famille en permanence alors que vous bougez. Et, euh, et, et là, d'un seul coup, l'usage de votre machine est différent. Il euh, y, y a du vrai dans ce que vous dites, absolument. Non, non, j'essaie je, de, de, de, de peut-être reorder la question. Est-ce que déjà... Ah oui, parce qu'avec le micro, il n'y a que moi qui l'entends. Ok, donc j'ai dit... Que le mesh under, c'est une très très bonne question. J'ai dit que le mesh under et le, et, et le routage derrière, le routage IP pour terminer le chemin, créent finalement une dogleg, un, un, un, une imperfection dans le routage end-to-end. -end. Et le fait de faire de l'overlay, la question est-ce que le fait de faire de l'overlay crée le même problème La réponse est oui. Clairement, euh, si je route et que je ne connais pas, pour n'importe quel que soit le tunnel que j'utilise, hein, comme je ne connais pas le coût effectif de mon tunnel... Euh, je peux avoir l'impression d'avoir un seul hop entre moi et ma femme, euh, alors qu'elle est au, au Japon par exemple, et euh, ma femme a un seul hop vers mon fils qui est à 2 km d'ici, et si jamais je ne connais pas le coût de ces hop au niveau de mon routage sur l'overlay, effectivement je suis capable de passer par ma femme, donc par le Japon, pour parler à mon fils. Exactement. Donc c'est tout à fait vrai, et c'est le problème de manière générale dans les tunnels. Donc là on n'est plus en train d'essayer d'optimiser les routes, et en fait on a pour l'instant très peu d'informations sur le coût d'un tunnel, alors, on peut mesurer des choses, on peut mesurer de la latence, par exemple, ça peut être informatif. On peut mesurer des taux d'erreur, et c'est ce qu'on fait de manière générale en radio, de toute façon. Donc, euh, quelque part, les heuristiques que tu vas trouver pour euh, trouver un chemin Ripple sur un réseau radio, tu vas pouvoir utiliser le même genre d'heuristique pour calculer des coûts, donc mesurer, basé sur des mesures effectives, pour finalement choisir quelles sont les routes que tu vas utiliser sur le l'overlay. Mais il se peut très bien, c'est un, un, un pass extrêmement rapide, que tu ailles très loin et que tu reviennes, juste parce que ça mesure une meilleure latence que, que d'aller par un truc très court, mais qui a une moins bonne qualité de transmission. Donc la question, c'est quelles sont les métriques que tu vas utiliser, finalement, qu'est-ce que tu cherches à optimiser. Voilà, donc ça, c'est le contexte général dans lequel on se place. Aujourd'hui, l'internet des objets dans le, dans, dans le root over. Euh, je pense qu'assez rapidement, on en verra aussi dans le messender. Le message important à retirer au niveau de la radio, c'est que c'est pour ceux qui, qui, qui étaient déjà nés à l'époque où on avait un modem. Euh, moi moi j'ai vu cette évolution. Euh, on, on avait un seul PC à la maison, il était câblé, et il devait être près de la prise téléphonique, tout ça c'était bloqué. La radio, et je pouvais avoir qu'un seul PC à la maison, il était hors de question d'avoir deux, deux appareils connectés à Internet en même temps à la maison, ce n'était pas possible. Ce qui a rendu euh, possible cette floraison de devices qu'on a aujourd'hui, les iPhones et tout ce qu'on veut, c'est le fait d'avoir le Wi-Fi. Le Wi-Fi, on est passé d'un poste de travail Internet à la maison à toutes sortes de postes de, tra de travail, et pas forcément un gros PC très cher, mais des choses très petites, puisque l'aspect la, connexion, le coût de la connexion, devient négligeable. Rajouter un, un, un objet communicant à la maison, sur le Wi-Fi, ça coûte zéro. Alors que rajouter un fil Ethernet, une prise, euh, c'est tout de suite des, des, des milliers d'euros qu'on qu met en, en place. Donc, c'est gratuit, ça permet d'avoir plein d'objets euh, communiquants reliés, ça permet donc de, nouveaux, de, de nouvelles espèces, on va dire, euh, ça permet de faire apparaître de nouvelles espèces, exactement comme les cinq doigts de la main, qui maintenant sont euh, partagés par un, un nombre énorme d'espèces de, Vivante. Et l'autre aspect de la radio, c'est la couverture. Avec des radios, on peut faire des couvertures à, à très courte distance avec le near field ou à très longue distance avec le satellite et même euh, dans, dans l'espace profond. Donc on n'a pas du tout les limitations que le câble aurait au niveau du, du déploiement. Les, ce qu'on appelle les LLN, Low Power Lossy Network, c'est une catégorie de ces euh, réseaux radio. Mais réellement, les travaux qu'on fait euh, sur les LLN sont applicables à toutes les radios. Et l'idée de base, c'est que c'est des radios à très faible puissance, qui émettent très peu, qui dorment beaucoup. Et quand elles émettent, euh, enfin, sur une, euh, elles ont une durée de vie typique de, de plusieurs années, euh, basée sur deux piles batteries triple N. Donc ça, c'est le genre de, de use case qu'on donne. Ce n'est pas nécessairement le cas. On peut avoir des applications euh, éventuellement de type voix, où les batteries seraient bouffées beaucoup plus vite, mais en cas d'urgence, c'est quand même sympathique de pouvoir appeler au secours. Donc l'appareil dort pendant 4 ans, mais le jour où, où mémé elle tombe par terre, ben, l'appareil se réveille, évite sa batterie peut-être en quelques heures, mais au moins elle est sauvée. Quoi. Donc euh, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est du texte. Euh, si vous avez le courage, lisez-le. Ça vous donne le, le, les caractéristiques classiques des LLN. La seule sur laquelle je vais insister, c'est que c'est des, des déploiements arborescents. Ça part souvent d'un point d'accès et ça se, dé, ça se développe en arbre. Et la communication vient soit des feuilles vers la racine, soit de la racine vers les feuilles. Et ça, c'est important parce que le design de Ripple va être orienté là-dessus. Un réseau classique, l'internet lui-même, un réseau OSPF, optimise le any-to-any. C'est-à-dire qu'on cherche à obtenir pour chacun des points la meilleure route vers chacun des autres points. Et ça, ça coûte très cher. Quand la topologie change, il faut la maintenir. Ripple, lui, va surtout chercher à optimiser depuis la racine vers la feuille, depuis la feuille vers la racine, et d'une feuille vers une autre feuille sera moins optimisé. Mais ce n'est pas grave parce qu'en général, ce n'est pas utilisé. Après, quand on veut malgré tout ce genre de trafic, on a des moyens supplémentaires qu'on appelle le peer-to-peer -peer en, en Ripple, qu'on vient rajouter en overlay sur le, le réseau Ripple. Ça fait une nouvelle instance qui est optimisée pour monsieur A vers monsieur B. Et ça, ça vous donne une idée du travail qui fait aujourd'hui à, euh, à l'IETF autour des réseaux low power, donc autour de l'Internet des objets. Et ce que vous voyez en particulier ici, sur lequel je veux attirer votre attention, c'est quelque chose qui est en formation. Hein. Ceci, Sixtus, ça se prononce. Sixtus n'est pas encore un working group, c'est une mailing list extrêmement active, sur laquelle nous travaillons pour finalement définir l'architecture qui, finalement, fait marcher tout ensemble. Pour l'instant, l'IETF a fait des building blocks, il a fait Sixlopan, il a fait Ripple, il a fait euh, CoAP, il a fait euh, des Netconf qui permettrait la configuration des, des routes euh, par un path computation entity qui est aussi qui a central routeur et qu'on va utiliser dans ce genre de réseau. Tout ça existe sous forme de, de, de composants. Et ce qu'on a besoin maintenant de faire, c'est de mettre les composants ensemble, de dire, voilà, ça je le fais comme ça, je le prends là, ça je le prends là, je mets tout ça ensemble, voilà ma big picture. Et ça, c'est ce, ce que Sixtus va faire. Il va le faire dans le cadre particulier d'un <coughs> nouveau Mac qui, est, euh, qui vient de sortir à i3e, qui est le 15,4 4 e tsch ça veut dire Time Slotted ou Synchronized, je ne sais jamais, Channel opping Donc on rentrera un petit peu là-dedans. Mais l'idée, c'est que c'est un Mac qui est déterministique. C'est-à-dire qu'on sait que tel paquet va aller sur telle fréquence à tel moment. Et donc on sait exactement de qui utilise quelle bande de radio, quel flow, à quel instant. Et on sait aussi que tel capteur enverra son information à tel serveur à exactement tel moment. Et ça, ça permet de faire des boucles de contrôle. Donc tout ce qui est commande, contrôle, j'appuie sur un bouton, il se passe quelque chose. Mon ketchup monte à 50 degrés, il faut que je coupe la chaleur. Toutes les applications de contrôle industriel sont permises par ce genre de flow déterministique. Donc ça c'est un autre petit message. On est en train de transformer euh, les, le premier OP ou disons un réseau local pour le rendre déterministique afin d'autoriser de nouvelles applications de commandes et de contrôle. Au début c'était IP de la data, après on a rajouté de la voix et de la vidéo. Maintenant on est en train de rajouter la capacité de commandes et de contrôle. On est en train de donner des mains au cerveau. L'internet est un cerveau, c'est un gros cerveau distribué, qui ne sent rien du monde, qui ne voit rien du monde. Avec ce genre de techno, on est en train de lui donner des mains, des nerfs, il est capable de sentir ce qui se passe et de prendre des actions. Commande-contrôle. Donc je ne rentre pas dans 15.4 parce que Nicolas l'a fait. Au passage, donc le 15.4E, c'est là que s'est passé le, le TSCH. Plein de bonnes lectures. Ah, malheur. Que le était Alors, le 15-4K... Ouais, ouais. ouais. Ils, ils ont une fragmentation interne parce qu'ils... Ve... Non, Non, non, c'est... Quand on... Ça répond à un besoin, le 15-4K. Euh, je ne vais pas en dire grand-chose, simplement que vu des couches au-dessus, ça apparaît comme un réseau d'une très grande latence, euh, et il faut qu'on soit capable d'avoir des métriques au niveau Ripple qui reflètent ça, si on n'a qu'un qu seul chemin possible, qui est par le 15 4 on le prendra sur le 15-4K, on le prendra. Donc la, la particularité intéressante, c'est que donc on, on fait traîner beaucoup les... Les, les signes individuels et on envoie des, des frames qui sont extrêmement courtes, de manière à ce que s'il y en a une qui est perdue, il n'y ait pas trop à retransmettre. Et ça permet aussi de streamliner si on veut répéter. et euh, cette, La fragmentation qui est associée à ça n'est pas vue euh, de juste au-dessus. C'est quasiment au niveau faille qu'on fragmente et on ne voit rien. Quoi. Mais je n'ai pas... Mis à part que ça fait des métriques assez, assez chiadées, euh, je n'ai pas grand-chose à en dire. Tu as... C'est vrai que le, le K, c'est un nouveau développement intéressant, parce qu'au début, on voyait le, le 15-4 comme étant un seul, un seul faille finalement, un seul médium, euh, qui avait des trames de 128 bytes, machin. Et puis on a commencé à rajouter des nouveaux failles. On a rajouté le G. Le G est intéressant parce que le G d'un seul coup permet d'avoir des trames de 2K. Pour IP, c'est royal. Ça évite tous les problèmes de fragmentation qu'on a mis en place dans Sixlopad. Et maintenant, on a le cas, et puis on, on utilise plusieurs bandes de fréquences. D'un seul coup, même si on est en 802.15.4, ben on a des métriques, des particularités très différentes. Et il faut que le protocole de routage soit capable de prendre en compte ces particularités et choisir le chemin le plus intéressant pour un flot données. Donc, ouais, je vous... Donc le, le, la seule chose que j'ai vraiment d'intéressant à dire ici, enfin, qui m'intéresse moi, en tout cas, vous, je ne sais pas, c'est... Euh, dans le monde industriel, les déploiements existent déjà aujourd'hui de Meshunder. Il y a votre ketchup, votre Nutella, tout ce qu'on appelle le process control, qui sont fabriqués avec des boucles de contrôle, est-ce que le Nutella est trop chaud, trop froid, est-ce qu'il y a assez de sucre Tout ça c'est mesuré genre à 4 Hz, 4 fois par seconde. Il y a une boucle de contrôle qui dit non, pas assez de sucre, faut en rajouter, pas assez d'huile de palme. Et les, les, les petites vannes s'ouvrent, on rajoute de l'huile de pâme dans le Nutella, mmh, c'est meilleur. Et comme ça, 4 fois par seconde. D'accord. Donc tout ce qu'on appelle process control, c'est ça, c'est des flots continu de choses par opposition à ce qu'on appelle le discrete manufacturing, ou le factory automation, qui est pour faire des objets discrets comme des vis ou des bagnoles. Ou des bagnoles avec des vis dedans. Donc le monde industriel a développé deux standards. ISA100, Wireless Art, puis il y a aussi WIAPA qui a été euh, introduit en Chine. Euh, c'est des protocoles qui sont basés sur du mesh under. Wireless Art n'est absolument pas IP. Par contre, ISA100, gros intérêt, ISA100 est déjà IPv6. ISA100 utilise six lopan compression Par contre, euh, n'utilise pas des c'est des moyens privés. Le Network Management, c'est pas du NetConf. Donc, il y, y a plein de choses à faire pour évoluer isa d'un réseau qui est quand même assez, euh, on va dire, euh, privé, pas open, il n'a que, que IP de, de, de open standard vers un truc qui soit entièrement open standard. Et cette évolution, ce, cette direction, c'est ce que SIXTUS l'IETF est es en train d'essayer de faire. Donc pour la route over fringe, j'ai pas beaucoup d'exemples de, appliqués à vous donner. C'est en train d'être déployé dans le cadre de, de la Smart Grid. C'est-à-dire qu'on a effectivement les premiers déploiements et les premières ventes importantes de matériel équipé de, du protocole Ripple dans le cadre de la Smart Grid. Euh, J'entends parler au Canada, à Hong Kong, euh, en Californie, de déploiements qui se chiffrent en, en milliers ou en millions. Alors ces déploiements commencent quand ils seront achevés d'ici un ou deux ans, on aura donc des millions de routeurs Ripple, qui sont tout petits, hein, c'est votre compteur électrique, et qui reportent de compteur électrique à compteur électrique jusqu'à une secondarisation puis une primarisation. Des millions de ces routeurs tourneront du Ripple, ce qui veut dire que d'ici un an ou deux, ce sera le protocole de routage le plus déployé dans le monde. Ce qui est assez rigolo pour un protocole qui finalement est sorti il y a deux ou trois ans. Autres applications, un peu de car-to-car. -car. Alors ça, c'est applicable à condition que les, que les voitures ne bougent pas relativement les unes par rapport aux autres. Donc par exemple, une flotte en mouvement ou bien un parking. Là, j'ai représenté un parking ou un hotspot. Euh, on peut relayer les paquets de voiture à voiture. Chacun est dans les autres, la game theory, tit for tat. Euh, on peut céder les uns les autres, se rendre service. Un jour, c'est moi qui rends service, le lendemain, c'est l'autre. On relaie les paquets des uns des autres de manière à ce que finalement toutes les voitures qui sont garées chez Carrefour puissent communiquer avec le hotspot de Carrefour. Donc, euh, réseau de capteurs routés, Donc ça c'est pas une nouveauté, c'est le sujet euh, principal aujourd'hui. Trouver le, le point de sortie, l'émetteur, le satellite, qui permet de relayer le réseau de capteurs vers un, un milieu extérieur, former un, une arborescence, un graphe, qui permet de, de l'atteindre. Et flotte en mouvement. Alors là, l'intérêt de la flotte en mouvement, c'est qu'en fonction de l'horizon, des morceaux de flotte peuvent se séparer. Il faut être capable de reformer des graphes, de fournir les réseaux de services, je ne sais pas moi, D, de DNS par exemple. Puis les graphes se reforment parce que le, finalement l'horizon, les, les, les bateaux se, se rapprochent, il n'y a pas une île entre les deux. D'un seul coup, le réseau redevient un seul réseau. Donc il faut penser à toute cette capacité que votre réseau doit avoir de se splitter, de se reformer. Et on en arrive, alors c'est pour ces voitures-là que tout se passe. On en arrive à la, à la problématique d'être toujours joignable. Tant qu'on cherche à parler localement avec d'autres personnes, d'autres voitures qui sont autour de nous, ou d'autres bateaux qui sont dans la flotte en mouvement, ça se passe bien. Quid d'être de, joignable depuis l'Internet sur son adresse IP Et c'est là qu'on ajoute la problématique qu'on appelait NEMO, ou qu'on traite aussi à l'ISP, la problématique de mobilité globale sur Internet, d'une IP adresse. Et ça, ça se fait, quelle que soit la, la technique de séparation du locateur et de l'identifier, ça se fait à coup de tunnel. Il y a un tunnel qui arrive à votre locateur, qui est à peu près là où vous êtes, et on sort le paquet de ce tunnel, le tunnel il est destiné à votre identifiant, et là il faut router jusqu'à l'identifiant. D'accord si on ne sait pas le faire, on se retrouve avec des tunnels dans les tunnels dans les tunnels dans les tunnels. C'était le problème à l'IETF qui s'appelait euh, Nested Nemo. Et la solution probable, logique à un problème comme ça, c'est que le route ici présent devienne le tunnel endpoint pour l'ensemble des membres euh, des capteurs qui sont locaux et que chaque capteur ou alors le route à la place des capteurs indique à la, à la, à, au homme-agent, au local. Euh, au honneur de l'identifiant de, de tous ces devices, quel est le localifiant, donc locateur, le, le bout du tunnel. De manière à ce qu'un paquet qui est destiné à une IP adresse d'un device ici, aille par tunnel jusque là, et après on fait du ripple jusqu'ici. Ça, ça permet de, de monter à l'échelle la création de ces tunnels, d'avoir beaucoup de finalement de, de devices qui ont des IP adresses qui ne sont, qui sont pas du tout... Euh, euh, dépendantes les unes des autres qui n'ont aucune relation, les voitures dans un parking carrefour, qui n'ont aucune relation mais elles sont toutes au même endroit donc on tunnel vers l'endroit où elles sont et localement on fait un réseau Ripple d'accord avec ça on arrive à avoir un seul tunnel, donc à, à gérer le fameux euh, Nested Nemo euh, zigzag pinball routing dont on parlait tout à l'heure voilà et avec ça je clôt Ma première partie, je suis à peu près dans les temps. Euh, je vais prendre les questions. Il y a un verre d'eau. Merci Alex. Donc j'ai eu une excellente question pour l'instant, la barre est haute. Si, <coughs> je vais te donner un exemple. Euh, j'ai donc mon, mon PC. J'ai deux virtuelles machines dessus, une moi au boulot et euh, une moi à la maison. Et on va dire que j'en ai une troisième qui est euh, l'Internet. Et c'est sur l'Internet que je peux euh, aller chercher finalement des nouveaux exécutables, euh, des choses que je veux downloader. Quoi. À un moment donné, euh, je reçois cet exécutable et je veux l'installer sur, euh, sur ma machine pour mon usage privé. Et d'un seul coup, je suis en train d'ouvrir mon, mon at, ou ma sécurité pour laisser passer cet exécutable depuis ma machine euh, qui craignait pas trop, dont je me foutais un peu, ma machine internet, vers ma machine privée. Et là, je crée un, un moyen d'injection. J'ouvre, en fait, comme hein, ouvrir un port, j'ouvre quelque chose d'une VM à l'autre. Mais au moins, je le contrôle parfaitement. Quoi. Donc, ça, c'est un exemple. Euh, ce que je ne pense pas, c'est qu'on va vouloir atteindre d'une machine séparée. Le modèle, c'est le VPN. Hein. Il faut, faut vraiment le prendre comme ça. Donc, dans le modèle VPN, on, on peut aller sur Internet depuis le VPN, à la limite. C'est-à-dire, on met un firewall quelque part, on met une gateway qui permet de sortir, mais on n'essaye pas, c'est comme pour le NAT, hein, le, on n'essaye pas de rentrer dans le VPN depuis l'extérieur. Le but étant quand même de sécuriser tout ce qui est à l'intérieur si on veut le faire, le capteur, il faut le mettre sur une zone, euh, dans une zone euh, accessible de l'extérieur il y a des méthodes, dans, dans le réseau industriel ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va définir des zones et des conduites et les conduites sont tous les moyens qui permettent de rentrer dans une zone et il y a des zones de plus en plus sécurisées qui sont à l'intérieur d'autres zones, à chaque fois il faut définir de plus en plus précisément les conduites qui permettent d'y accéder donc euh, si on veut effectivement, si on a un cas d'usage où les capteurs sont normalement dans une zone qui dans un overlay euh, on va dire privé et qu'on veut l'accéder depuis l'extérieur, il faudra définir une conduite. Comme ouvrir un port, euh, euh, ou tourner un, un, un port dans son NAT, il faudra définir une conduite. Et il y en a différentes possibles. Hein, et, et, on peut aussi, par un PC, accéder à un écran et faire une commande, juste en, en contrôlant le PC, qui lui n'a que quelques moyens particuliers. Donc ça, c'est une des méthodes es industriel. Le, le, le besoin peut exister, mais euh, il faut définir une conduite qui permet de le faire dans ce cas-là. Maintenant, moi, euh, ouais, c'est... Quelque part, c'est le même modèle. Et c'est le même modèle que le VPN aussi. Oui Il y a, y a, y a pas de. La problématique n'est pas nouvelle. Théoriquement, il faut bien concevoir ce qu'on fait pour ne pas en arriver là. Puis si on n'a pas le choix, ben, il faut définir une conduite, un moyen le plus euh, contrôlé possible de manière à ce que ça ne devienne pas l'intrusion, euh, la porte ouverte à toutes les intrusions. Quoi. Je sais pas, par exemple, un, un exemple de ça, c'est la clé USB qui a servi à injecter le. Le virus dans les, les comment ça les les centrifugeuses iraniennes ouais vous connaissez ce virus c'est un virus qui les a toutes fait péter là parce qu'elle les a tournées beaucoup trop vite mais elle n'indiquait pas dans, le, dans le, les capteurs indiquait qu'ils tournaient lentement quoi et euh, ce virus en fait a été injecté parce que il y a un agent de je ne sais pas quelle agence qui a donné une clé USB à un gars qui bossait là dedans le gars il l'a mis dans son PC ça y est, c'était rentré donc là, la question de sécurité c'est vraiment de définir absolument toutes les conduites, tous les moyens, y compris un gars qui rentre dans une pièce, y compris une clé USB, qui permettent d'accéder à un réseau, c'est pas juste de mettre un faillant. Hein. Ou, ou un NAT. Ou... Alors il le transmet. Alors il y, y a deux aspects. Soit on décide qu'on fait une sorte de Nemo, et dans ce cas-là, c'est le device qui va enregistrer à son homme agent avec comme care of ceci. Et ben dans Ripple tu as le, le root ID qui est dans les DIO, donc là c'est natif, il n'y a, a pas grand chose à faire. Soit on dit c'est le clusterhead qui fait l'enregistrement et le device il ne sait même pas qu'il est mobile, donc ça c'est une approche qui est plus euh, net LLM, euh, proximi, enfin ce genre de choses. Et dans ce cas-là, il faut que le, le clusterhead ait une relation de sécurité faut qu il qu'il y ait un accord de roaming, faut il faut quelque chose comme ça, de manière à ce que le homme-agent de ce monsieur-là trust ce gars-là pour advertiser que cette adresse est localisée ici. Et là, on peut utiliser l'ISP, on peut aussi faire une sorte de PMIP, enfin, pas PMIP, mais proxy-MIP, malgré tout, qui ne soit pas PMIP, qui ferait que ce gars-là registre pour celui-ci. La version Ripple, elle est pratiquement, il n'y a rien à changer. Quoi. Tu, tu prends le, le route ID et puis Euh... Voilà. je n'ai peut-être pas bien rentré dans le problème mais si on ne fait pas ça, c'est-à-dire si on ne termine pas au clusterhead un paquet qui part de cette voiture jaune doit être tunnelé jusqu'à son homme-agent, qui est le hommageant au bout du fil jaune qui est ici, ce hommageant là c'est le homme-agent de cette voiture jaune mais cette voiture jaune doit parler par cette voiture rouge c'est le contraire dans ce dessin d'ailleurs, donc elle doit parler par ce je ne sais pas qui est au bout de ce tunnel, si c'est cette voiture-là. Cette voiture-là cette voiture passe, passe par cette voiture-là. Cette voiture-là elle-même, ces paquets doivent passer par son propre agent. Donc les paquets de la voiture rouge, de la voiture jaune doivent être encapsulés dans le tunnel de la voiture rouge. Donc j'ai un tunnel dans un autre tunnel. On s'aperçoit qu'il y a encore un troisième tunnel, parce qu'il y, y a ce gars-là qui part à travers cette voiture, qui part en travers cette voiture. On se retrouve à, à mettre les tunnels les uns dans les autres. A chaque fois, il faut aller au agent qui est des capsules qui balance le, le tunnel suivant au agent qui balance le tunnel suivant au agent pour aller finalement ça fait que le paquet zigzag sur internet et en plus il est encapsulé plusieurs fois et ça c'est inacceptable donc il faut qu'en fait il y a un seul le qualifiant pour tout un, un groupe d'identifiants et c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait avec cette, ce tunnel ici et la technologie importe peu hein, ça peut être MIP ça peut être LISP euh. Euh, donc est-ce que le finalement eh, co comment est-ce je crois, je crois qu'il y a un mix dans ta question hein. euh, D'où vient en fait le préfixe d'un device qui, qui apparaît sur ce slide euh, Quel est son rapport finalement avec le préfixe du clusterhead qui lui est le préfixe qui apparaît à cet endroit-là sur Internet En fait, tu es comme sur un réseau privé, c'est-à-dire ce que tu fais à l'intérieur là n'est absolument pas vu de, de, euh, sur cette limite-là. La seule adresse qui est visible sur cette limite-là, c'est l'adresse de ce device qui est une adresse classique. Donc c'est une adresse qui est prise sur l'internet global avec les méthodes classiques, C'est ce qu'on appelle la care of adresse, un mobile IP. Donc elle, elle a été acquise euh, par Autoconf, par euh, PPP, enfin tout. Tu, tu fais... bon, non, en V6, c'est pas PPP. Bon, en fait, quand on parlait d'overlay tout à l'heure, oui, c'était. Il fallait il y ait un overlay. Sinon, un slash 64, c'est très grand. Donc, euh, si on veut que les adresses qui sont ici soient... Euh, qu'on puisse les atteindre directement depuis l'Internet, il faut effectivement qu'elles qu aient un préfixe qui ligue sur Internet. Ça, c'est l'Internet classique. Après, après, si on fait un overlay, par exemple, ça, c'est ma voiture, ça, c'est la voiture du voisin, et ça, c'est le parking de Carrefour, ben, l'adresse de ma voiture, je la prendrai dans le 64 qui est chez moi. D'accord Et en fait, j'irai euh, enfin le cluster head ou moi, des deux selon celui qui fait la registration, il ira enregistrer chez moi que le, loca le locateur, c'est lui. Donc les paquets, ils iront, pour ma voiture, ils iront chez moi. La gateway chez moi, elle verra que l'adresse de ma voiture a été en fait redirigée. Hein, c'est comme une lettre qu'on met dans une autre lettre à la poste quand vous êtes en vacances. Et donc le, le, le paquet sera tunnelé jusqu'au cluster head et, et après de entre dans le réseau de voiture et l'attend à ma maison. Donc mon adresse de voiture ne sera jamais prise localement ici. C'est un identifiant, ce n'est pas pris comme un localisateur. À partir du moment où c'est plus un localisateur, on n'a plus de besoin de euh, liker sur Internet euh, l'info. L'identifiant le, ne leak pas, c'est que le, enfin, à cet endroit-là au moins. C'est que le localifiant qui leak, qui est vu de l'Internet. Donc, euh, pourquoi IP On s'aperçoit que même dans le monde industriel, où les gens sont extrêmement euh, touchy, ou dans les avions, ou dans les voitures, euh, on s'aperçoit qu'IP pénètre à peu près partout, et la réponse à la question pourquoi, c'est parce que, de manière générale, le fait d'arriver sur des protocoles ouverts fait baisser les prix de manière drastique. On arrive à prendre des produits, qu'on appelle « customer off the shelf », donc ça veut dire des produits qu'on achète chez Carrefour, littéralement, euh, des chipsets qui sont produits en quantité euh, énorme et dont les prix euh, sont ridicules par rapport à la complexité technologique qu'il y a dans le, dans le chipset. Et le protocole ouvert qui permet de faire ça, c'est IP. Donc tout le monde va à IP, tout le monde va à Ethernet Wi-Fi parce que les chipsets sont pas chers, parce qu'on les trouve partout, parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a des différents niveaux de qualité qui sont produits, etc. Et on choisit IPv6 d'abord par la scalabilité de, que permet le protocole, euh, mais aussi parce qu'on a eu la question d'une NAT tout à l'heure, parce qu'IPv6 peut aller à l'intérieur d'un overlay ou sur l'Internet de base, peut aller de n'importe qui à n'importe qui sans avoir à faire de traduction d'adresse. IPv6 a aussi un, un avantage, c'est que le gros des travaux qui sont faits euh, depuis 5 ou 10 ans, sur tout ce qui est radio, sur ce qui est mobilité, a toujours été fait dans le contexte d'IPv6. Des fois, ça a été ramené à, à V4, par exemple, il y, y a un NEMO V4, mais NEMO a d'abord été fait en V6. Et après, il y a tous ces protocoles, Roll, six Sixtus, et puis à l'extérieur de l'IETF, ISA 100, zig qui est basé sur beaucoup de protocoles IETF. Tout ça, c'est fait en IPv6, c'est pas fait en IPv4. Ça ne veut pas dire qu'IPv6 est parfait. IPv6 doit continuer à évoluer et la force d'IPv6, c'est qu'il arrive à évoluer. On a un nouveau, une nouvelle méthode de, de, de neighbor discovery qui est en train d'être proposée à base de re registration, qui est basée sur ce qui a été fait à SixLoPan. C'est une évolution fondamentale d'IPv6. Et La capacité à évoluer, c'est le, le trait de survie. C'est ce qui permettra à IPv6 de survivre. Il y a encore besoin d'améliorer le modèle pour les, les multilinks subnets. Les, typiquement ce qu'on fait en, avec Ripple c'est-à-dire qu'on permet d'avoir un seul subnet sur plusieurs hops pas sur un réseau broadcast on manque la notion de VLAN pour l'instant ça a été euh, traité à coup d'MPLS, qui est littéralement à l'extérieur d'IP mais ce serait bien de pouvoir taguer l'équivalent d'un virtual LAN au niveau 3 Ripple permet de le faire avec son instance on manque aussi de le prédicat injecté par les niveaux supérieurs, qui permettra à IP de faire un, route, un routage sélectif basé sur le contenu. On avait quelque chose qu'on appelait le Flow-Abel, qui à une certaine époque avait un API vers le vers les niveau 4 et 5. C'est fini, on a coupé cet API. On n'a pas non plus la capacité d'agréger des flots en un seul flow pour le traitement par le niveau 3. Or, quand on a un millier de capteurs qui reportent la température, ça pourrait être intéressant de dire au niveau 3, finalement, ça c'est un seul flow. Aujourd'hui, tel que le flow label est défini par, par l'Internet, c'est chaque capteur, puisque c'est une machine différente, c'est un flow différent. Et enfin, ce qu'on n'a pas et qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec le Ripple et le Lisp. C'est la capacité de savoir à la fois être mobile en local, donc à coup d'un protocole comme Ripple ou comme Manet, et en global, c'est-à-dire à coup d'un protocole comme Lisp ou comme MIP, Nemo. Et cette intégration, cette unification, comme la grande unification de la physique, n'existe pas. Elle n'a pas été faite et ça c'est un truc que j'aimerais voir arriver assez rapidement. Donc ça, le, le premier slide au niveau du, du routage d'IP, la première chose sur laquelle je voulais bien, euh, à laquelle je voulais vous sensibiliser, c'est la notion, la notion de réutilisation spatiale. Donc ça on a fait l'exercice tout à l'heure, c'était assez rigolo, Je reviens le refaire. On voit bien à quoi sert le routage. Quand vous regardiez Starsky et Hutch, si vous étiez né quand il y avait Starsky et Hutch, il y avait Hutch qui prenait sa radio et qui appuyait sur un bouton, « push to talk », il parlait. Et il y a tous les flics de la ville qui l'entendaient, y compris la nana sympathique qui était en voix off. Avec ça, il y a un seul flic qui peut parler dans tout New York. D'accord Donc le, la réutilisation spatiale, c'est critique. Par exemple, quand vous avez une catastrophe, un incendie, un tremblement de terre pour que différents organes de rescue traitent différents problèmes en parallèle. Il faut être capable de mécher, il faut être capable de router. Un autre aspect qui est, qui est assez intéressant ici, que je n'ai pas discuté tout à l'heure, c'est la notion d'interférence. L'interférence, c'est-à-dire la pollution de quelqu'un qui crie très fort, grandit beaucoup plus vite que la zone à laquelle il peut être compris. D'accord ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand on est au restaurant et qu'on est poli, on parle très bas, et c'est vrai que le, le, le bruit de fond qu'on génère dépasse à peine la table. Par contre, si on réagit au bruit de fond des autres, qui commencent à, en parlant de plus en plus fort, on, on envoie du bruit de plus en plus loin dans le restaurant à des gens qui ne peuvent même pas s'ils écouter nous comprendre. C'est-à-dire qu'on gêne les gens qui parlent tout en n'envoyant pas un signal que eux peuvent comprendre. Donc c'est totalement de la pollution. D'accord. Donc en termes d'énergie, en termes de pollution environnementale, en termes de tout ce qu'on veut, il faut parler doucement et répéter. Le seul défaut que ça a, c'est que ça augmente la latence. Puisqu'il faut écouter, comprendre, renvoyer. Donc La densité demande faible puissance, demande du multi-hop, demande du routage. <cười> Deuxième chose à laquelle je voulais vous sensibiliser, parce que dans le monde du manet, c'est-à-dire du mobile ad hoc networking, on parle beaucoup de proactif et de réactif. Alors, le routage classique de l'Internet, c'est ce qu'on appelle du proactif, c'est-à-dire qu'on met en place d'abord des états de routage, et ensuite on les utilise. Donc la, la default free zone, qui est le cœur de l'Internet, où il n'y a plus de default route, elle a une entrée pour chacun des préfixes, bon ça peut être agrégé, hein, il faut que ce soit agrégé, mais elle a une entrée pour chacun des préfixes qui sont atteignables sur Internet parce qu'il n'y a pas de défaut. Et ces préfixes, tout ça, ça a été installé par BGP avant qu'on qu puisse utiliser l'adresse, qu'on puisse atteindre le, objet, un objet dans ce préfixe. Ça, c'est le proactif. Alors, dans l'Internet, entre guillemets, classique, il y a une grosse exception à ça, qui est exactement à l'autre bout du, du spectre, c'est la neighbor discovery d'IPv6. La neighbor discovery d'IPv6, c'est euh, « je cherche à atteindre le rang », je ne sais pas où il est, je sais qu'il est dans cette salle, sur mon Ethernet. Je crie Laurent oui. J'ai envoyé un S broadcast, il m'a envoyé un NA unicast. D'accord C'est ce que j'ai voulu dessiner avec ce, ce petit gars-là. On pollue absolument tout le médium juste parce qu'on cherche à trouver Laurent. Ça les vaut euh, Donc, ça, c'est si on avait un arc-en-ciel. C'est l'autre bout du spectre, c'est-à-dire qu'on n'a aucun état de routage et quand on a besoin de trouver quelqu'un, on crie très fort. Sur un réseau multi-hop, ça veut dire que je vais crier aussi fort qu'on peut m'entendre et les gens qui vont m'entendre vont aussi crier pour répéter de plus en plus loin. Et On va polluer une fois, deux fois, trois fois et on va dire je veux bien que ça se répète cinq fois mais après c'est que le gars ne le trouve pas et puis ça s'arrête. Et si finalement le gars on retrouve trouve quelque part, eh bien, il revient sur le chemin de retour qui a servi à l'aller. Et ça nous fait une route pour aller de l'un à l'autre. Ça c'est ce qu'on appelle un protocole réactif. C'est à l'instant où j'ai besoin de parler à Laurent, tiens je vais me demander où il est. Et à ce moment là on va installer les, les, les états le long du chemin entre Laurent et moi. Donc ND c'est du réactif sur un seul hop, sur un média euh, euh, Ethernet euh, typique partagé. Les protocoles manet réactifs c'est ça en multi-hop. Il y a des versions source-route, il y a des versions avec des, des états euh, à l'intérieur du réseau euh, qui sont installés par le paquet et qui, et qui comme ça quand le paquet revient on retrouve ces états. Donc stateful et stateless. Mais euh, dans tous les cas c'est réactif aux besoins. J'ai besoin de parler à Laurent, je vais m'intéresser à établir un chemin entre moi et Laurent. Proactif, j'ai établi un chemin entre moi et tout le monde dans cette salle. Le jour où j'ai besoin de parler à quelqu'un, je regarde ma table de routage, je sais où est-ce quelqu'un, je balance le paquet. La grosse différence derrière, c'est l'interaction le, entre le, appelle le forwarding plane, c'est-à-dire la capacité de balancer les paquets, et, et le control plane, c'est-à-dire l'établissement du routage. D'un seul coup, en réactif, c'est parce que le forwarding plane n'a pas de route, qu'il va falloir qu'il interagisse avec le control plane pour établir cette route. Et pendant ce temps-là, le paquet, on ne sait pas trop quoi en faire. Ça, c'est un problème qu'on a typiquement avec ND, hein, parce que quand on est un routeur et qu'on se prend un paquet d'Internet vers une adresse qu'on n'a pas dans son neighbor cache, il va falloir faire SNA et le paquet, pendant ce temps-là, on se le traîne. Et il y a toutes sortes d'attaques qu'on peut faire sur la, le neighbor cache. Comme on ne sait pas si le gars existe, on est obligé de, de faire un lookup sur tous les gens qu'on nous demande. Donc on peut commencer à nous balancer 10 000 requêtes sur 10 000 personnes. Il va falloir qu'on balance 10 000 paquets et qu'on garde des états pour ces 10 000 gars. Et en plus, qu'on garde des paquets pour être capable de le renvoyer. Interaction du forwarding plane avec le control plane, problème. Alors que le routage classique, les Ripple rentre dans le cadre du routage classique. Soit il a un état de routage et il peut balancer le paquet, soit il n'a pas d'état de routage et il droppe le paquet. Mais à aucun moment il doit créer des états temporaires pour garder le paquet, pour garder le fait qu'il a essayé d'établir une route pour voir si cette route elle se crée ou pas. D'accord Donc ça c'était la discussion proactive contre réactif Il y a une autre discussion qui est intéressante, c'est ce qui est link state par rapport à ce qui est distance vecteur. Link state c'est la famille d'OSPF, d'ISIS, c'est la, la famille où finalement chacun échange avec tout le monde dans une certaine zone, chacun échange avec tout le monde l'intégralité de ses neighbors, des gens avec qui il communique, de manière à ce que tout le monde ait une vision exacte de la topologie totale. À partir du moment où on a une vision exacte de la topologie totale, on peut calculer des routes entre un point A et un point B. Et il y a une assumption qui est assez importante, qui est de dire que si moi je calcule une route vers toi au fond, là, qui me pose des bonnes questions, et que Laurent calcule cette même route, en fait, le chemin entre Laurent et toi sera le même calculé par lui que calculé par moi. C'est comme ça qu'on évite les boucles. Ça, c'est vraiment très important. On a la même vision de la topologie. Moi, quand je balance un paquet vers toi, c'est parce que je sais que ça va faire tac, tac, tac, tac. Quand Laurent va calculer la suite du chemin, il va faire exactement le même calcul. Si jamais on se met à plus être d'accord au niveau de la topologie, qu'on est désynchronisé, c'est là qu'on crée des micro loupes temporairement, le paquet il peut, il peut se mettre à boucler, parce que les gens ne sont pas d'accord, jusqu'à ce que la topologie soit de nouveau synchronisée entre tout le monde et que les routes aient été recalculées. C'est ce qu'on appelle la convergence du réseau. D'accord. Donc Quand il y a un événement qui fait que quelque chose casse, tant que le réseau n'a pas convergé, on a la capacité avoir des micro microloupes. Distance vecteur, c'est un peu différent. Tout ce qui m'intéresse, c'est que euh, Nicolas me dit que pour aller à ce monsieur au fond, ça lui coûte 4, quand je vois que Nicolas c'est celui qui me dit que ça lui coûte le moins, je sais que c'est par Nicolas que je vais passer. Et moi je vais dire à tout le monde que ça me coûte 5. Mais la topologie qui permet d'y aller, j'en ai aucune idée. La seule chose qui m'intéresse, c'est combien ça coûte. Et en prenant le prix le plus bas, théoriquement on y arrive sans boucle, sauf si encore une fois on est désynchronisé avec les voisins. Auquel cas il y a encore des micro-loops, et il faudra prendre des actions et Ripple a des, a des actions comme ça. Donc il y a des opérations qui sont sans risque, c'est-à-dire que si d'un seul coup quelqu'un arrive au milieu et qui me dit que ça coûte moins cher par lui que par Nicolas. Moi, je peux toujours y passer, je ne pourrais pas boucler. Par contre, à l'inverse, si je passe par quelqu'un qui fait 5, donc si je me mets à, à augmenter le prix, là, je peux passer par quelqu'un qui est en fait derrière moi, et le paquet peut me revenir. D'accord Donc, si je change de, de solution pour aller là-bas, et que je passe par quelqu'un qui est ici, qui est éventuellement plus loin, ce gars-là pourrait en fait m'utiliser, comme il n'a aucune notion de la topologie, et là, on serait en train de boucler. Donc si je réduis mon coût, je ne risque pas de boucler parce que je ne peux pas passer par quelqu'un qui est derrière moi. Si j'augmente le coût, si je choisis un next stop qui augmente le coût, là je risque d'introduire une boucle, il faut que je fasse gaffe. D'accord Donc dans Ripple, on verra qu'il y a effectivement des moyens qui sont là pour faire ça. Un autre concept qui est intéressant, c'est la notion de route stretch qui apparaît aussi dans Ripple. En fait, il y a toute une théorie du routage à laquelle je ne comprends rien mais qui vous dit clairement que euh, plus on veut des routes précises plus ça coûte cher ça je le comprends assez bien d'accord donc il y, y a des calculs qui vous montrent que le meilleur protocole de routage au monde qui veut des routes parfaites va coûter tant et que si on s'éloigne de la route parfaite on gagne tant il euh, y a des ellipses et des machins et on reste dans ce domaine etc l'idée c'est en n'essayant pas de maintenir des routes parfaites et en n'essayant pas de les maintenir parfaites tout le temps on gagne sur le contrôle on a moins d'échanges à faire. D'où le focus que Ripple aura d'aller de la feuille à la racine, et de la racine à la feuille, plutôt qu'optimiser aussi le any to any. Et d'où aussi un choix technique dans Ripple qui va consister à dire que quand quelque chose est cassé, s'il n'est pas utilisé, on ne va pas nécessairement chercher à le fixer tout de suite. Et on ne va pas dépenser du contrôle pour améliorer quelque chose qui n'est pas parfait, surtout si ce n'est pas utilisé. Donc Ripple va être assez paresseux avec cet objectif d'économiser les batteries des, des, des appareils. Le fisheye consiste à dire, ce qui est très près, je le connais très bien, je connais par cœur les routes autour de chez moi. Par contre, euh, quand je vais à Biarritz, bah, tout ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'il y a une autoroute. Donc je n'ai pas besoin de connaître par cœur précisément tous les petits chemins qui sont très loin de là où je suis. Juste à savoir qu'en gros, il faut que j'aille par là et que je prenne l'autoroute. Et tant que je ne suis prêt, pas près de Biarritz, je vais juste suivre l'autoroute. Donc beaucoup moins d'informations topologiques, beaucoup moins d'états de routage sur toutes les petites routes qui de toute façon ne m'intéressent pas parce que c'est des trucs qui sont très loin. D'accord Donc filtrer condenser les, le routage pour que de très loin, on ne voit finalement que des, des choses extrêmement imprécises. Enfin, un autre concept qui va devenir très important dans Ripple. Quand on a conçu Ripple, donc en s'appuyant sur l'expérience industrielle de 10 100, etc., il était très clair qu'il était inacceptable de construire uniquement des arbres de routage. Les protocoles que vous connaissez, MIR classiques, euh, Link State, ISIS, OSPF, construisent des arbres de routage. L'arbre de moi vers tout le monde, c'est ce que fait typiquement Dijkstra. Le short -space tree de moi vers tout le monde. S'il y a deux chemins de coût égal, okay, on peut les prendre en compte. Mais ça s'arrête à ça. Distance vecteur, en fait, en théorie, n'importe qui qui est plus près que moi, je peux l'utiliser. C'est ce, ce que EGRP appelle des feasible successeurs. Mais en pratique, en général, ça peut s'employer, hein, mais en pratique, on ne l'emploie pas, on fait de nouveau des arbres. En Ripple, on dit, de base, on cherche à faire des directives acyclic graphes. C'est-à-dire, c'est comme des arbres mais avec plus de liens dedans pour avoir des chemins alternatifs. Parce qu'avec le low power LOSI Network, le LOSI n'y est pas pour rien. On perd des paquets. Si je balance un paquet vers Alex qu'il ne me lèche pas, c'est probablement qu'il est en train de roupiller. Et s'il est en train de roupiller et que je retraille mon paquet. J'ai moins de chance statistiquement que le second marche plutôt que le premier, puisque le fait que le premier n'ait pas marché m'indique qu'il y a un problème. J'ai l'intérêt à passer par Laurent. Il n'y en a rien à foutre, moi il est réveillé. D'accord Donc de base, quand on va concevoir ce routage proactif, on va avoir plusieurs solutions. Et avoir plusieurs solutions sans boucle, ça s'appelle un acyclic graph. Il est dirigé vers là où on veut aller, c'est-à-dire la racine ou alors si on le prend en sens inverse ben, du coup vers, vers la, la, la feuille et il n'a pas de boucle c'est le acyclique d'accord donc c'est un peu comme un arbre mais il y a plus de choses dedans donc tout le, le, le, le but de Ripple va être de construire ce directier cyclique graph en partant d'une racine ou plusieurs s'il y a plusieurs racines s'il y a plusieurs racines on partitionne le réseau ce que j'ai voulu exprimer là c'est à dire qu'on ne, on ne sort pas vers les deux racines à la fois on en choisit une et on forme un di direction orientée, donc qui a une seule sortie, directed Acyclic Graph, qui, le plus possible, offre deux chemins à chacun des nœuds. Alors on s'aperçoit que dans ce cas-là, celui-là n'en a pas deux possibles. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. On verra qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait rajouter à Ripple pour augmenter encore la capacité d'alternative. On s'aperçoit aussi que dans un, dans un DAG, le nœud, on va dire que c'est celui-là qui est le plus près du cluster head, right, n'a qu'une seule solution puisque par définition c'est le plus près, et qu'on ne peut passer des paquets qu'à des gens qui sont plus près. Donc tant qu'on travaille en DAG, on ne peut pas en réalité offrir au moins de solutions à tout le monde. Il faudra aller plus loin que ça. D'accord Mais l'objet classique, typique que forme Ripple, c'est le directeur cyclique. Donc on va dire DAG. On va, on va parler de subDAG, qui sont le... Si on parle d'anneux données, la sous-partie du DAG vert qui aboutit à ce nœud-là, c'est son subdag, c'est son sous-DAG, d'accord Qui est aussi un DAG. Oui Les DAG de mes DAG sont mes DAG. Et euh, à l'inverse, une fois qu'on aura formé ce DAG qui, qui part à partir d'un route, on va s'en servir pour installer de manière proactive des états de routage. C'est un des modes de Ripple qui est le mode stateful. On va installer des routes qui permettent d'arriver à cette feuille-là, par exemple. Et pour ce faire, la feuille va dire à ses parents « moi je suis là ». Donc euh, lui et lui ils vont savoir que B est ici. Et ils vont, le long des flèches rouges, forwarder la bonne info. B est par là. Donc finalement, dans tous les nœuds intermédiaires, on va établir une flèche à l'inverse de la flèche rouge qui dit B est par là. C'est aussi un DAG. D'accord Et le, le problème qu'on a avec Ripple, c'est que si on le donne à tous ses parents et qu'on a beaucoup de parents, d'un seul coup, tous ces nœuds-là vont avoir des états pour B. Ce qui fait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de B dans le réseau. Avoir des états pour le route, c'est très sympathique, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, devoir garder beaucoup d'états pour tous les gens qui sont en dessous, ça finit par coûter cher. D'accord Donc, dans Ripple, il y a un petit mécanisme, je ne rentrerai pas dedans, mais si vous voulez une bonne lecture, et... il y a un mécanisme pour contrôler le fanout, cest C'est-à-dire qu'on a finalement un stand de crédit, de crédit de fan-out, et quand le, quand, donc d'explosion de, de l'information, de et quand il est dépensé, ben on ne peut plus la réexploser. Donc, on l'explose un peu au départ, c'est-à-dire que lui, il va en envoyer deux. Mais après, chacun va suivre son petit bonhomme de chemin, et il n'y en aura que deux jusqu'au bout. Vous voyez l'idée On a un crédit d'explosion, donc on crée quand même plusieurs chemins de retour, mais pas 50. Voilà. Donc ça, c'est les, les, les concepts de base quoi, sur lesquels Ripple a dû s'appuyer. Est-ce que je fais du, du euh, réactif ou du proactif On est parti sur le proactif. Est-ce qu'on fait du, euh, du DAG ou de l'arbre, on est parti pour faire du DAG Est-ce qu'on fait du distance vecteur ou est-ce qu'on fait du link state On est parti sur du distance vecteur parce que comme ça, on n'a pas à connaître toute la topologie. N'ayant pas à connaître toute la topologie, quand la topologie change, parce qu'avec la radio, ça change tout le temps, et ben on n'a pas à être au courant et ça, c'est quand même très très économe. D'accord Donc ça, c'est les aspects classiques, théoriques, théoriques choix techniques, qui étaient indépendant de la radio. Maintenant, on va rentrer dans d'autres choix techniques qui, eux, sont dépendants de la radio. Quels sont les problèmes particuliers que la radio s'est mis à nous poser Je regarde mon truc. Ah, Je suis au bout de ma première moitié de session. Est-ce que vous voulez faire une pause Oui, vous voulez faire une pause. Bon, ben moi aussi alors.